Le loup ne chante plus l'ivresse, la nuit n'a pas tenu ses promesses. Des années plus tard, des années de retard, des années au cafard, des années trop tard. La folie ne suffit pas, la folie ne s'oublie pas. La folie ne sourit pas, la folie ne m'oublie pas, ma folie ne suffit pas. Le jour se lève, j'ai oublié comment sourire. Le jour se lève, j'ai oublié comment s'ouvrir. Quatre années ont passé depuis que mon jour s'est levé après cette nuit d'ivresse. Depuis, le loup ne chante plus. Tristesse, tristesse, tristesse.